Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de Lito Numéro et cette fois-ci c'est pour le mois de mai. Alors pour tous les calculs, on avait fait ça en vraiment en détail dans les vidéos précédentes donc je vous laisse regarder les autres vidéos si vous voulez vraiment voir les détails de tous les calculs. Je vais repasser vite fait dessus puisque maintenant normalement vous savez donc on est en année, tous on est en année universelle 7 pour, parce que 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Nous sommes tous au mois de mai, donc le mois calendaire numéro 5. Et pour calculer le mois universel, donc vous faites 2023, donc 2 plus 0 plus 2 plus 3, plus 5, le mois calendaire, ce qui fait 12, 2 plus 1, 3. Donc on est tous dans un mois universel 3, donc tous gardez à l'esprit que euh, pendant tout ce mois de mai, il y aura en fond euh, un grand besoin de communication, une nécessité de communication, d'aller vers les autres, d'échanger, etc. Ça sera important, quelle que soit euh, votre année personnelle et quelle que soit votre la vibration de votre mois. Pour calculer votre euh, année universelle, euh, personnelle, pardon, l'universel, on l'a vu, c'est 7. Votre année personnelle, vous allez faire donc le jour de naissance, le mois et le 2023. Donc par exemple, aujourd'hui on est le 25 avril, donc 25, euh, 2, plus 5... 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3 25 avril 2023 donc vous faites ça pour calculer votre année personnelle et ensuite vous allez pouvoir calculer la vibration de votre mois de mai et pour ça vous prenez le euh, nombre que vous venez d'obtenir avec euh, le calcul de votre année personnelle donc votre année per personnelle plus 5 qui est le mois calendaire. Donc vous avez tous maintenant votre année personnelle et votre la vibration de votre mois de mai. Commençons par l'année personnelle. Euh, l'année personnelle, hop, je l'ai là, j'ai eu mes petites notes. L'année personnelle 1. Et pour le mois de mai en vibration 6. Alors l'année personnelle 1, c'est l'année d'un nouveau départ, de création, c'est un nouveau cycle qui va être ce mois-ci associé donc à la vibration 6. La vibration 6 c'est quoi C'est la recherche d'harmonisation. Il y a très souvent une, la famille, les proches, euh, les amis, euh, les, les collègues, mais vraiment proches, tout ce qui va être dans votre cercle intime, proche, qui va être quand même euh, important pendant ce mois-ci. Euh, et vous allez chercher à harmoniser, euh, mais comme vous êtes dans une année de création, de début de cycle, etc., vous allez peut-être être ce mois-ci amené à harmoniser un nouveau lieu, euh, enfin un lieu ou une rénovation, ou à harmoniser un besoin d'harmoniser euh, un projet, par exemple, une situation familiale, une situation professionnelle, où vous avez besoin de trouver un équilibre, une harmonisation. Donc par rapport à ce mois-là, il se peut qu'il y ait, comme on est dans une année 1, de nouveaux départs, il se peut qu'il y ait de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre professionnel, qui n'est pas forcément avec quelqu'un, mais vous allez rencontrer, euh, qui va vous permettre d'être en harmonie, vous pouvez, vous pouvez rencontrer euh, un projet qui vous passionne, qui vous harmonise, qui vous équilibre, donc voilà, vraiment vous êtes dans euh, ce mois-là de d'harmonisation, d'équilibre, mais il y aura très certainement à chaque fois un proche ou quelqu'un de la famille qui pourra se balader dans l'histoire. Pour vous accompagner, je vous propose l'améthyste. Pourquoi Parce qu'elle va décupler la créativité, elle va apporter la paix intérieure, elle va aussi agir contre, elle, elle va agir dans la gestion du stress. Parce que dès qu'on est dans, dans la nouveauté, dans les nouveaux cycles euh, et qu'on cherche à harmoniser, on on, va être, on peut être amené à avoir des moments un petit peu stressants. Donc l'améthyste sera pour vous ce mois-ci. Si vous êtes en année 2, en année personnelle 2, vous êtes dans l'association, dans l'union, dans l'autre. L'autre sera toujours présent dans votre année. Ce mois-ci, vous êtes dans une vibration 7. Là, vous êtes dans quelque chose de plus lié à plus grand. C'est-à-dire que par rapport aux autres, ce mois-ci, vous allez avoir... Euh, vous allez devoir faire appel à votre, à votre intuition, vous allez avoir plus d'intuition, euh, vous allez être euh, par rapport aux autres, il va falloir que vous suivez votre instinct, ce que vous allez ressentir. Faites confiance à votre intuition, à votre clairvoyance, à vos ressentis par rapport aux autres. Ce mois-ci, c'est vraiment par rapport à ça. Et c'est aussi le moment idéal pour vous pour faire un travail personnel, euh, en allant à la rencontre de personnes qui peuvent vous aider et faites, euh, faites confiance en ce que vous allez ressentir par rapport à, à, à ce travail ou par rapport à cette personne. Pour vous accompagner pendant ce mois de mai je vous propose d'utiliser la Dumortirite. La dumortierite, c'est une pierre qui va qui va aider à qui va vous aider à développer votre intuition, qui va aider à votre, à votre concentration et qui va diminuer aussi les angoisses parce que quand on est dans, dans un moment, dans un mois où il faut faire euh, confiance en son intuition, on peut avoir un mental très fort et être euh, angoissé au, au, à l'idée de, bah, de se faire confiance et donc cette pierre va vraiment vous apaiser et pff, elle va vous permettre vraiment d'être prêt à écouter votre intuition. Si vous êtes en année personnelle 3, donc c'est une année qui est vraiment axée sur la communication, vous êtes du coup complètement en, en, en vibration avec le, le mois universel qui est un mois 3. Donc là, la communication qui va faire résonance à votre année personnelle va être encore plus, d'autant plus importante pour vous. Et vous êtes dans un mois de vibration 8. Là, c'est une vibration qui est super pour tout miser sur le professionnel. Euh, que ce soit des avancements, que ce soit des belles opportunités, que ce soit... Euh, qu Qu'est-ce qu que... Peu importe ce qui se présente pour vous sur le plan professionnel, du moment qu'il y a une, un lien avec une avancée, avec, euh, avec euh, une élévation... C'est vraiment le bon mois pour, euh, pour foncer, pour y aller. Vous avez le droit ce mois-ci et vous avez besoin ce mois-ci d'être ambitieux. Il faut que vous soyez dans l'action. Alors au bout, vous avez forcément la réussite parce que c'est un mois qui, la vibration 8, qui vous amène plus on a confiance, plus on se sent libre, plus on se sent bien, plus on va aller chercher... Euh, la réussite et donc l'abondance. Donc c'est vraiment un mois si vous mettez, si vous donnez les moyens qui va vous amener vers euh, la réussite. Pour ce mois-ci, je vous conseille l'agate mousse parce que l'agate mousse, elle a cette image bah, de, de, la, de la de la nature, de la mousse euh, et c'est un mois où vous avez besoin que chaque graine plantée en fait, euh, ben, soit fertile, soit bien fertile pour qu'elle vous amène euh, la prospérité. Donc ce mois-ci, accompagnez-vous de l'agate mousse qui va vraiment euh, vous pousser encore plus sur le chemin de la réussite. Pour ceux qui sont en année personnelle 4, donc l'année personnelle 4, c'est le travail, c'est l'ordre, c'est la planification. Vous êtes ce mois-ci en vibration 9. La vibration 9, c'est le moment où on va, vous allez ressentir le besoin de clôturer tout ce qui est en cours, de, de régler ce qui doit l'être, de, de vous défaire de tout ce qui est vieux pour commencer à préparer les, la nouveauté qui va arriver euh, bientôt avec euh, quand vous allez passer en, en vibration une où là vous allez être en début de cycle là vous êtes en fin de cycle vous êtes à un moment donné où il faut faire le ménage euh, où vous devez vraiment vous débarrasser de tout ce qui sert plus de tout ce qui est obsolète de tout ce qui qui vous encombre et pour ce mois là euh, je vous conseille d'utiliser la chiastolite la chiastolite parce qu'elle va vous aider à faire des choix parce que bah, se séparer de certaines choses, ce n'est pas toujours facile. Et euh, avec cette pierre-là, avec la chaise tolite, euh, vous allez pouvoir être aidé pour trouver le bon chemin, la bonne voie, la bonne décision. Donc c'est une pierre qui ce mois-ci vraiment pourra bien vous aider. Si vous êtes en année personnelle 5, l'année personnelle 5, c'est le changement, c'est la transformation, ce mois-ci, au mois de mai, vous êtes en vibration 1. La vibration 1, c'est l'évolution, c'est la progression, c'est le nouveau départ. Euh, c'est un mois avec votre année personnelle de transformation, de mouvement, où vous allez devoir saisir les occasions qui vont se présenter. Il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir aussi des choses que vous aurez planifiées. Euh, tout ça, ça va arriver, ça va s'imposer à vous, il va y avoir de la création, vous allez avoir des nouvelles envies. Euh, il ne faut pas que vous ayez peur ce mois-ci de la nouveauté parce que vous avez fait beaucoup de ménages, vous entrez dans quelque chose de nouveau, il y a des choses qui vont, qui vont, qui vont peut-être ressembler à de l'imprévu, euh, mais tout ça, vous êtes dans une vibration, où vous, avez, où vous pouvez accueillir tout ça, il euh, ne faut pas avoir peur de l'accueillir, accueillez-le vraiment avec bienveillance, accueillez tout ce qui vous arrive avec bienveillance, parce que c'est de, euh, des nouveautés qui sont en train de se mettre en place, un nouveau cycle, et donc, surtout, n'ayez pas peur. Pour ce mois-ci, je vous propose euh, de vous accompagner de l'œil de tigre. Pourquoi l'œil de tigre Déjà parce que c'est une pierre qui, euh, qui reflète la confiance en soi. Donc quand on part comme ça pour de nouvelles choses, de nouveaux projets, etc., quand on part un peu vers l'inconnu, qu'on ne sait pas trop, c'est bien. C'est aussi une pierre de protection, euh, parce que c'est un mois où, euh, déjà, vous êtes dans une année où vous bougez beaucoup, donc beaucoup de rencontres, etc. Donc c'est bien d'être protégé. Et, avec cette, cette vibration une qui est dans, dans le nouveau, vers, on va vers l'inconnu, c'est bien d'avoir une pierre de protection. Et en plus, l'œil de tigre, elle va vous aider à prendre des décisions rationnelles. Si vous êtes en année euh, personnelle 6, vous êtes dans une année où tout ce qui est famille, tout ce qui est proche, euh, vont être au, vraiment au centre de votre année. Avec cette vibration 2, vous allez être vraiment mis à l'épreuve avec les autres. C'est-à-dire que ce mois-ci, vous pouvez faire face à, à des disputes, à des brouilles, à des problèmes relationnels, à des désaccords, à des points de vue différents, divergents... Euh, il peut y avoir des tensions avec les proches, c'est vraiment un mois où euh, quand on est en, en, en année famille et en mois où l'autre est inévitable, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir aussi de belles unions, c'est aussi un, un beau mois pour ça. À chaque fois vous avez le, le côté lumière et le côté ombre, hein. donc ça peut être... La belle union, mais ça peut être aussi dans le quotidien, des tracas, des, des, des accrochages, etc. avec, avec l'autre. Donc pour ce mois-ci, je vous propose de vous accompagner de l'œil de faucon parce que l'œil de faucon va vous aider à être à l'écoute de l'autre, à être à l'écoute de vous mais aussi de l'autre et à faire preuve d'un grand sens de l'observation euh, pour voir justement... Pour pouvoir se positionner où il faut pour éviter les maladresses pour observer les, les personnes qui vous entourent et voir que là c'est peut-être pas le moment d'avoir cette discussion etc donc ça va vraiment aider à prendre du recul à, à prendre de la hauteur pour bien analyser la situation et l'œil de faucon euh, encourage aussi la détermination c'est à dire que euh, Ce n'est pas parce qu'il va y avoir des conflits ou des heures ou des, euh, des, des discussions que euh, vous allez devoir plier pour éviter le conflit. À un moment donné, il faut être aussi déterminé et il faut savoir se positionner correctement. Donc voilà pourquoi je vous propose l'œil de Faucon. Si vous êtes en année personnelle 7, vous êtes dans une année où l'introspection, le développement personnel, euh, la réflexion sur ce qu'il y a au-dessus de nous, euh, ça va être vraiment une année un petit peu mystique euh, cette année pour vous et ce, au mois de mai vous êtes en vibration 3. Euh, vous êtes donc dans la même vibration que le moi universel, vous êtes dans la communication. Donc c'est une... Comme vous êtes en année euh, personnelle 7, c'est une communication que moi je vois plus dans le sens de mettre des mots sur vos mots, mots M-O-T-S, sur vos mots M-A-U-X. Parce que c'est le moment d'évacuer un petit peu tous vos mots M-A-U-X, euh, de, de les éliminer de votre vie et pour ça il va falloir les verbaliser c'est un mois où vous allez devoir sortir faire face à ce, que, à ce qui vous empêche d'évoluer un petit peu plus parce que, ben, on dit toujours, hein, le mal a dit hein, dès qu'il y a des choses qui, nous, euh, qui posent problème qui, sont, euh, qui nous rongent un petit peu, ça ronge de l'intérieur et tout ça va falloir vous... vous êtes en nettoyage de printemps voilà, donc il va falloir évacuer tous les mots, mais avec des mots. Vous êtes vraiment sur, avec des mots mots t s vous êtes vraiment sur un mois de communication. Il va falloir en parler à d'autres personnes, il va falloir euh, mettre des mots euh, sur le papier, etc. Donc vous êtes vraiment dans, une, dans un mois comme ça. Et du coup, j'ai pensé pour vous à, euh, au cristal de roche, tout simplement parce que il va vous aider à rééquilibrer les chakras qui en ont besoin. Il va euh, vous aider à entamer ce nettoyage de printemps. Et donc ça va, vous, ça va être un levier aussi pour faire ressortir tout ce qui ne va pas pour évacuer. Le, le cristal de roche va vraiment vous aider à, à, à nettoyer tout ça. Ça va être une aide pour ce nettoyage qu'on vous demande de faire pour ce mois de mai. Si vous êtes en année personnelle 8, vous êtes dans une année où vous allez rechercher euh, l'abondance. C'est une année où la confiance en vous sera essentielle parce que c'est la confiance en vous qui va amener la réussite et qui va donc amener l'abondance. Toute votre année ça va être là-dessus. Ce mois-ci pour le mois de mai, vous êtes en vibration 4. Là c'est le boulot, c'est place au travail, euh, à l'organisation, à l'effort, au passage à l'action, à bâtir des fondations bien solides, euh, que ce soit pour un, un, un projet personnel ou professionnel. Avoir l'abondance c'est bien, mais pour l'avoir, pour avoir cette réussite, il eh ben, faut bosser. Et là, vous êtes en fond dans le mois où vous devez passer à l'action. Vous devez mettre les choses en place pour y arriver. Sinon, vous allez manquer une marche et vous allez avoir du mal à aller vers la réussite et donc vers l'abondance. Pour ce mois-ci, je vous propose donc de vous accompagner d'un jaspe rouge tout simplement parce que c'est un mois qui va vous demander beaucoup d'énergie parce que pour passer à l'action, il faut de l'énergie. C'est un mois qui va vous demander aussi d'être bien ancré. Donc le jaspe rouge va bien vous aider à vous ancrer et il va vous donner vraiment force et courage. Attention, c'est une pierre qui est très énergisante. Donc si vous êtes un petit peu trop sur les nerfs, si vous êtes trop colérique, euh, attention à ne pas la porter longtemps parce qu'elle pourrait... Euh, vous rendre encore plus plus colérique, plus sanguin. Mais si vous n'êtes euh, pas quelqu'un d'hyperactif ou de, ou de sanguin ou de colérique, il n'y a pas de souci, pour ce mois-ci, vous pouvez utiliser le jaspe rouge. Si vous êtes en année 9, donc en fin de cycle, en euh, une année où vous allez clôturer des choses, où vous allez faire du tri, où vous allez réfléchir à une suite. Euh, ce mois-ci, vous êtes dans une vibration 5. Une vibration de transformation, une vibration de mouvement, une vibration de changement. Euh, il va y avoir des, des, des choses, ça, ça va, ça va, c'est un mois où ça va un petit peu partir dans tous les sens, il va y avoir plein de nouvelles choses, plein de transformations qui vont petit à petit vous amener à un nouveau départ. Pour l'instant, vous clôturez des choses, et, et dans cette année-là. Et ce mois-ci, ça va bouger, ça va transformer. Alors, il se peut que vous soyez confronté à des changements que vous n'aviez pas forcément planifiés, dont vous ne vouliez pas forcément, euh, et d'autres que vous attendiez avec impatience vous pouvez être amené à voir les deux donc que ce soit positif ou non planifié ou pas, attendu ou pas acceptez. si c'est là, c'est pas pour rien ça peut être challengeant ça peut être motivant ça peut être euh, tellement attendu ou tellement euh, ça nous tombe sur le coin de la tête on ne sait pas quoi en faire euh, mais c'est pas là pour rien donc accueillez accueillez du mieux que vous pouvez pour ce mois ci je vous propose de euh, vous munir d'une hématite pourquoi parce que l'hématite déjà c'est l'ancrage vous mettez une hématite dans votre poche vous passez le mois avec vous la nettoyez vous la purifiez entre temps bien sûr mais euh, voilà elle va vous aider à vous ancrer elle va vous redonner un petit peu de peps quand même euh, parce que là ça va bouger et euh, elle va vous permettre d'avoir un bon équilibre émotionnel. Parce que là, vous risquez d'avoir tellement de nouveautés, tellement de changements, de choses inattendues, de choses attendues, etc. que ça peut être un petit peu les montagnes russes sur le plan émotionnel. Donc, elle va vous aider à stabiliser tout ça. Voilà pour ce mois de mai, pour ce, cette nouvelle vidéo de l'ITO Numéro. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao